Eh bien bonjour les amis, nouveau format aujourd'hui, on se retrouve pour le test de cette toute nouvelle Suzuki GSXS 1000 GT. C'est jusque-là un plaisir, ça fait 2-3 km que je roule. GSXS 1000 GT, ce qui signifie euh, 1000 cm3, 4 cylindres en l'occurrence. Euh, quant à l'architecture, je ne sais pas, en ligne peut-être. Non, Suzuki, c'est souvent en V, mon en Henri 172 chevaux, me semble-t-il, avec 3 modes moteur, un full, un 106 chevaux euh, sur lequel je me suis mis maintenant, parce que si tu veux en partant c'était un peu caca culotte je me suis dit passer de euh, la rebelle avec ses euh, 40 et quelques chevaux à celle-là 172 euh, on va se laisser un peu de temps et en fait, même en 106 je me suis dit, waouh ça va être euh, quand même un gap eh ben écoute, je pense que c'est une moto très puissante, mais très bien foutue. Alors de toute façon c'est une routière. Donc elle est faite, elle est puissante, mais elle est faite pour faire des bornes et pas pour euh, péter les compteurs ou péter ton permis. Tu pourras péter ton permis avec, ça c'est une certitude, mais c'est pas ce pourquoi elle est prévue pour. Donc elle est bien foutue. C'est un moteur qui est hyper joueur, qui semble en tout cas. On va pouvoir le tester un peu après quand même. Mais jusque-là, tu sens qu'il y a de la longe tout le long. C'est aussi très propre au 4 cylindres, ça. Et. Euh... Bon, je suis encore incapable de faire deux choses à la fois, à savoir parler d'une moto et dire bonjour à un gars qui arrive en face. Mais en fait, tu sens qu'il y a de la longe et qu'elle est puissante tout le long, surtout. Et, euh... et c'est ça où c'est bien foutu, c'est absolument pas nerveux. Alors, par contre, la poignée, euh... tu tournes sa part, mais ça te met pas une fessée. Et ça, c'est hyper agréable. On verra tout à l'heure, peut-être en full, ça se trouve, c'est radicalement différent, ce que je ne pense pas. Qui t'emmène jusqu'à 17 km/h, c'est tout à fait nouveau pour moi. <rire> D'habitude, c'est 8. En revanche, qu'est-ce qu'elle chauffe Enfin, je veux dire, le ventilateur il s'allume extrêmement souvent. Moteur 105 degrés, R 36 degrés. Ouais, au fait, qu'on fait là depuis tout à l'heure, je suis en ville donc c'est un peu compliqué pour elle. Le radiateur, ça le ouais, radiateur, ventilateur ventilateur du radiateur that's the thing se déclenche euh, à chaque fois que je m'arrête en fait jusque là je pense qu'elle est vraiment à l'aise quand tu roules et que c'est une routière pur jus d'autant que là je vois que l'autonomie fond comme neige au soleil, je suis parti il y a 5 km il me restait genre 111 bornes d'autonomie, là il n'y en a plus que 98, donc euh, elle n'aime pas du tout les à-coups. Ce qui est absolument compréhensible, vas-y chef. Ouais, dès que tu roules un peu ça va mieux. Que la position, on est très sur l'avant. Enfin, je suis vachement plus sur les avant-bras que habituellement, et c'est bizarre. C'est que c'est bizarre, c'est que c'est juste que du coup, j'ai du mal à concevoir de faire des bornes comme ça. Tu es sur l'avant, mais t'es pas non plus euh, couché sur le réservoir comme une sportive, hein, qu'on s'entende. Mais du coup, on va les monstres. Mais euh, ouais non, du coup je me dis pour faire des kilomètres, euh, ça doit finir par taper dans l'avant-bras quoi. Alors après il y a un régulateur qu'on essaiera, euh, faut qu'on l'essaye. Donc du coup je me dis sur l'avant oui, mais si tu quest que tu fais, si tu euh, n'utilises pas ton poignet à la rigueur, ça doit peut-être passer. Là, je suis en, en mode euh, moteur 2 donc 106 km heure déjà c'est franc c'est franc mais ouais ça te catapulte pas paradoxalement c'est doux tu sens que voilà tu tournes sa part mais tu sais t'es pas, euh, pas tu te fais pas un coup du lapin t'as pas les bras qui se tendent c'est ouais c'est fort mais c'est progressif freinage Brembo freine très bien il m'a dit tu verras tu fais gaffe ça freine bien oui ça freine très bien pas, pas dangereux bon cela dit j'ai pas eu de freinage d'urgence à faire jusque là mais oui ça freine très très bien amortisseur mono amortisseur à l'arrière euh, je sais plus ce que c'est à l'avant c'est une fourche inversée Kayaba et eh ben voilà euh, ouais, les... tu sens qu'il y a des aspérités sur la route, Bah, t'as les... un bon retour d'info en fait tu ressens bien la route et ses aspérités et, et trucs comme ça mais tu les subis pas donc euh, ça amortit bien sans sans aplanir et moi je préfère comme ça, ça t'évite, tu sais quand même quand la route elle est un peu cabossée, tu vois, ça n'avale pas tout et ça t'évite d'avoir une conduite un peu gogolesque dans ces conditions-là. Il faut que je m'arrête pour enlever le bestiau qu'il y a dans mon oeil, ça me déboîte. Shifter up and down, ça veut dire qu'on peut passer les vitesses, on peut monter les rapports et baisser les rapports sans utiliser la poignée d'embrayage forcément juste on met un coup de pied comme les motos de course donc ça regarde hop 3 4 et descends je, tu relâches les gaz donc là j'étais en gaz là tu relâches les gaz 3 2 ça c'est chouette moi je j'en suis pas non c'est la première fois que j'essaye un modèle avec un shifter J'avoue oh, j'en suis pas fan, j'aime bien le. Je suis un peu à l'ancienne moi. Hop. Hop. Qu'est-ce qu'elle est bien cette moto 226 kg. Euh, elle les fait pas. <rire> elle est bien tankée pour une grosse dame. Mais euh, bah, Tout est en bas en fait. Enfin, tu es assis super haut. Mais du coup, le poids est vraiment sous toi, mais sous toi vénère. Tu vois, vraiment très bas en dessous de toi, donc tu n'en souffres pas. Alors oui, ça, ça fait deux fois que ça me le fait. Comme il y a un shifter, quand tu la passes au à l'embrayage des fois elle a un coup de c'est vu trop mal en est tu vois euh, peut-être que du coup quand tu actives le shifter shifter que tu peux désactiver donc le... tu peux décider que le passage de vitesse ne se fait qu'à qu l'aide de l'embrayage du coup peut-être que quand le shifter est actif euh, bah, il faut s'en servir à tout prix j'ai l'impression donc euh, bah, écoutez ma petite dame on va appliquer hein. Oh là là, ouais, ça va super vite On arrive en ville Donc, on se calmosse Ouais non moi l'avant-bras quand même ça me travaille l'avant-bras je suis très sur l'avant après c'est une position que je supporte pas enfin pas celle là précisément parce que t'es sur l'avant mais je me suis vu dans une glace euh, en fin de compte de l'extérieur pas tant que ça c'est vraiment un ressenti sur la moto t'es haut le guidon est rehaussé aussi donc t'es pas couché tu vois mais bon et là moi je sens que l'avant-bras euh, ça commence à travailler la chiant lit sur cette moto c'est les rétros. mon gars ils sont à perpète et tu vois, ils sont grands, mais tu, tu, moi j'arrive pas à les régler de façon convenable. Et ouais, surtout ils sont à perpète, en interfile. Enfin, c'est là que tu vois qu'elle est vraiment pas faite pour le, la ville. En interfile, mon gars, tu fais gaffe comme à la prunelle de tes yeux, assez rétro. il s'agit d'une G6-S1000 GT donc c'est la toute grande nouveauté chez Suzuki euh, cette année donc on reprend le, la base classique du G6-S1000 le roster sportif hein, qui est une base moteur du g 6 r 1000 de 2005 donc 172 chevaux beaucoup de couple pour une moto qui est à 14 800 euros voilà donc là on est sur un roster sportif routier donc très polyvalent on peut très bien rouler tout seul à deux, faire de la route, de la ville, de la piste aussi en option il y a les valises et ce n'est pas homologué pour un top -case. Bon, après un top c'est ça complètement le look de la moto. Voilà, on peut mettre des valises comme ça, si on veut aller au Cap-Nord par exemple, comme a fait un client avec l'ancien modèle, largement possible. La nouveauté, c'est que c'est l'électronique, voilà. Donc on se base sur la même base que l'ancienne g s f voilà, donc la g s carénée mais la nouveauté, c'est l'électronique, c'est les régulateurs de vitesse, le traction control réglable sur 5 positions plus off. Le traction control, c'est l'anti-patinage. Ça permet que la roue arrière ne puisse pas passer devant la roue avant en cas de grosse accélération. Et euh, le nouvel système d'ABS euh, avec inertie sur 8 positions. Dans le sens où, en fonction de l'angle qu'on prend et de l'inclinaison de la route, l'ABS s'enclenche plus ou moins fort. Euh, on a aussi un nouveau compteur un écran LED qui reprend un peu euh, une certaine console portable japonaise. Donc là on est complètement en, en digital couleur Donc là on est en mode nuit Automatiquement, en fonction de la luminosité, il peut se mettre en mode de jour dire on est sur fond blanc, là on est sur fond noir Le principe, c'est que euh, donc nouveau système, on a toute un, une nouvelle commande aussi On a un commodo complètement différent de ce qu'on a connu chez Suzuki euh, auparavant Voilà, donc on a un peu comme une, comme une Game Boy, hein, une croix multidirectionnelle Bouton OK, bouton retour, c'est très instinctif voilà. Donc on a, pardon on a tout un système complet, le SDMS qui règle la puissance moteur, 172 chevaux en full, 106 chevaux en mode classique et 80 chevaux en mode pluie confort. Voilà, On valide et là on passe au traction control, la nouveauté c'est qu'on est sur 5 positions à la place de 3. Donc 5 posi e position c'est vraiment le traction control activé à fond sous la pluie, ne jamais rouler avec sur le sec. Dans, cette, dans ce paramètre. Sur le sec, on est souvent en off ou en 1 histoire de dire tiens j'évite le les micro-erreur. Voilà. Et le dernier mode, c'est le shifter, on a un quick shifter un peu comme sur les sportifs, sur les GSXR et la Yabusa. Voilà. c'est que Ça permet de passer de vitesse en haut de l'étour, en mode sport sans toucher au début d'embrayage. On passe les vitesses, on accélère les vitesses sans euh, débrayer, donc à la volée, sans décélérer. J'accélère et boum boum, je monte. L'avantage, la grosse nouveauté aussi, c'est que c'est up and down, c'est-à-dire qu'on peut monter et descendre les vitesses. Quand on descend les vitesses, on lâche tout et on descend les vitesses au pied, sans toucher à rien. Ça va même mettre le coup de gaz parce que l'injection fait le coup de gaz automatiquement. Voilà, c'est aussi simple qu'une manette d'Xbox par exemple. Voilà. Donc là, la nouveauté, c'est qu'on a un modèle avec boucle électronique, un compteur très complet sur lequel on peut jumeler son téléphone portable. Comme ça, on peut mettre un GPS très pratique. D'ailleurs, le, le, le logiciel propre à Suzuki propose trois GPS différents, donc on a forcément euh, le modèle qui qu nous plaît. Et puis, euh, et puis ce qu'on aime surtout sur ce modèle-là, ben, euh, vous l'avez sans doute entendu euh, en roulant, euh, euh, c'est le bruit qui est... Euh Qui fait un bruit, on ne sait pas comment Suzuki a réussi à homologuer ce bruit là mais c'est merveilleux. Voilà, ça économise euh, l'achat d'un pot d'échappement euh, qui après euh, pourrait se faire euh, euh, déplaire euh, par euh, la police. L'avantage, c'est que là c'est d'origine, c'est fun, c'est marrant. Le seul investissement à faire, c'est les valises, les potes de protection, et comme ça, là on est paré pour des centaines et des centaines de kilomètres. Euh, on est sur 226 kg plein fait, donc on a un véhicule euh, assez léger par rapport au poids et par rapport à la catégorie. On est sur une consommation entre 6 et 8 litres au sens suivant comment on roule, on peut consommer plus consommer moins c'est en fonction de la route, en fonction du poids euh, en fonction de si on est sportif ou pas voilà, avec 19 litres dans le réservoir on peut faire facilement 200 à 300 km L'éclairage est toujours complètement à l'aide hein, depuis euh, 2019 maintenant la majorité de nos motos Suzuki sont en éclairage complètement à l'aide aussi bien à l'avant qu'à l'arrière voilà. ça évite euh, le remplacement et ça évite aussi de... De justement d'avoir des problèmes d'éclairage qu'on a eu il y a 10, 15, 20 ans. Maintenant le LED c'est la base, ça éclaire très fort, ça dure très longtemps, ça consomme moins de la batterie, donc c'est parfait. Alors on va essayer le mode moteur A, c'est-à-dire complet sans restriction, et ça traction control c'est le fait que la l'antipatinage, c'est-à-dire pour éviter que la roue arrière glisse et on va l'enlever naturellement. on Allez faire un petit coup d'autoroute, voir ce que ça donne à plus haute vélocité. Alors là ouais, c'est pas compliqué, il n'y a qu'une voie. Oh non, il y a une bestiole dans ma cagoule. super agréable à conduire, ça marche très bien les pneus c'est du euh, Dunlop je viens de regarder c'est honteux euh, euh, Road euh, Road Sport euh, quelque chose, <rire> je sais plus ce qu'il y a avant, pardon, ça s'affiche là à l'écran, je viens de regarder, j'ai oublié le nom déjà Dunlop c'est sûr, Road sport c'est sûr, entre les deux il y a quelque chose, je sais plus ce que c'est. Je suis pas un grand testeur de pneus, mais ça a franchement l'air de bien bien tenir la route. En plus ils sont neufs, ils ont pas 2000 bornes encore. donc Oh là là, je suis au régulateur. Incroyable. tourne plus, je n'ai plus besoin de ma main droite, je ne tourne plus la poignée, et elle avance. C'est beau. Et normalement, ouais, j'agis à peine sur le frein, ça se désactive. C'est comme en voiture. Vous l'activez avec la commande, là, vous bloquez à la vitesse actuelle en appuyant sur le moins, là votre regardez voici s'y Pour le mettre en route, l'activer la fonction s'active mais le régulateur ne bloque pas encore la vitesse pour ce faire vous maintenez à une certaine vitesse vous appuyez sur le moins et hop il y a marqué 7 et c'est parti vous êtes activé. Si vous voulez augmenter un peu votre vitesse vous faites plus 75, 76 c'est royal. 90 en cinquième à 4000 tours minute, la moto. Tu sens qu'elle n'a pas donné un huitième de ce qu'elle a dans le sac, c'est génial. Je suis toujours au régulateur. Oh là là, quel plaisir! Là, je vois que je vais devoir l'activer. Hop, je freine juste un petit coup de frein, et voilà. Il se désenclenche, dé dé et donc. Euh... C'est comme en voiture. Hein. Là, j'ai fait un coup de frein, mais vous mettez un coup d'axel ou un coup de comment qu'on appelle ça Un coup d'embrayage et ça désactive la fonctionnalité. Oh là là là là là C'est incroyable et c'est une routière. Bon, cela dit, je suis facilement impressionné. C'est sûrement à relativiser. Je sais pas ce que vous avez conduit. Moi, c'est ma première euh, 1000. Non, j'ai conduit la Harley euh, Fat Bob. Mais bon, c'est rien à voir. C'est radicalement différent. Et voilà, Donc du coup, les sensations sont complètement différentes. Donc moi, je découvre les gros cubes. Donc voilà, je suis vite impressionné. Il faut peut-être relativiser mon propos. Mais franchement, c'est méga satisfaisant. Je me suis laissé embarquer J'aime pas trop le, le commodo de warning il faut le glisser, là il est désactivé là il est activé j'aime pas trop moi sur le ASV, donc j'ai les clignotants là j'ai un bouton rouge là, un poussoir je trouve ça bien plus pratique, en plus c'est le même côté que les clignots donc euh, plus logique pour moi Oh là là, je suis à hard de vivre mes amis, ce test nous aura emmené à perpète Et tant mieux, puisque c'est une routière, on aura fait un petit peu de route Mais, franchement Allez, parfait, on va arriver sur l'autoroute On va voir ce qu'elle vaut bulle ouais, si. la bulle elle envoie bien l'air au dessus de, de mon casque pour autant je sens des remous euh, quand même au niveau du buste je sais pas ça doit venir de là, je pense que la bulle elle est pas assez large elle semble suffisamment haute, comme on est un petit peu vers l'avant euh, ça dévoie, ça dévoie, dévie, ça dévie, oh là là c'est laborieux ça dévie bien le flux d'air mais, ah ouais, laisse tomber, dès que t'avances, non, c'est insupportable. Ok, gros loupé sur la bulle. Je pense qu'elle est pas assez large et que euh, ça, envoie, euh, ouais, ça envoie, ouais, ça envoie. Moi Je sais pas d'où ça vient, mais j'ai de l'air euh, sous le menton. Le visage, ça va. C'est-à-dire que je sens pas qu'on pousse mon casque. Donc la bulle dévie bien l'air au-dessus de mon casque. Mais pour autant, ça me pousse sous le menton euh, au niveau du plexus quoi au niveau du thorax c'est très bizarre du coup comme sensation le petit régule hop il y a trop de vent pour que je lâche les bras et que je vous montre que je suis bien en régulateur mais tu vois si je fais ça si je fais ça on s'en rend compte mais franchement c'est très chelou. je suis bien en régulateur voilà, on va pas lâcher les bras on va pas se tuer et on va faire ça je suis à 112 c'est royal au bar je remets la main pour avoir l'air d'un vrai motard qui conduit lui-même. Ah ouais, non, mais le vent, c'est très bizarre. Et je suis en train de me dire, pour une routière, euh, du coup, en tout cas, pour quelqu'un d'un gabarit comme moi, je fais 1m85. J'ai le vent. Je sais pas euh, s'il existe des petits euh, sursauts, là, des petits rajouts, ou euh, un autre modèle de bulle plus large. Si c'est le cas, je pense qu'il faut pas hésiter pour la mettre, parce que là, du coup, ça remplit moyen sa euh, fonction, quoi les genoux il euh, n'y a pas d'air du tout le peu de carénage euh, là sur le côté euh, dévie bien l'air Mais ouais c'est bizarre c'est vraiment là sous le visage que ça pousse quoi consommation à 6 litres 3 à 110 km heure en 6e au régulateur euh, c'est honnête hein. franchement ça consomme rien quand j'ai récupéré la, la moto chez henri euh, il y a Alex qui passe souvent à, à la concession, qui lui euh, qui est un pilote habitué de la concession qui teste tous les modèles. Il, a, il a emprunté la moto là pour euh, la faire rouler un peu. C'est lui qui fait les rodages des motos de la concession. Et il me disait qu'il euh, avait été jusqu'au jusqu circuit Carole ce que ça donne et euh, je vous dis voilà ce que ça donne parce que je le découvre en même temps que vous pendant que ça s'affiche j'en ai aucune idée j'ai jamais regardé où c'était Carole mais voilà et donc euh, l'aller-retour plus la vanne il l'a pas roulé à Carole mais euh, sur le circuit mais il a roulé dans le coin donc euh, sur la route une consommation de 4 points euh, je sais plus quoi 4.5 ou 4.6 je crois il m'a dit c'est dérisoire c'est ce que je fais avec le SV en ville c'est incroyable pour une mille sur la route c'est c'est même pas que c'est honorable, c'est que c'est impressionnant. Voilà, oh, la turbulence de ouf derrière le Berlingo. Wow, wow, wow, wow. Les freins, on a donc du Brembo à l'avant comme je vous disais tout à l'heure. Double euh, deux étriers, parce qu'il y a deux disques, un de chaque côté. Et à l'arrière c'est du Nissin qui fonctionne bien. Moi je suis plutôt un freineur de l'arrière, je sais que ça hérisse le poids là. Henri je te fais un bisou mon pote Mais c'est comme ça Et euh, franchement ça freine bien L'avant, enfin, heureusement, euh, Brembo euh, C'est radical mais même l'arrière, le Nissin euh... Ah ouais, les suspensions Là, les jointures sur le pont euh, Je l'ai pas senti Tu sens que tu passes quelque chose Mais tu, ouais, tu, le, tu le ressens pas enfin, Je sais pas comment t'expliquer Je suis sûr que tu as très bien compris Ouais, là, la température du moteur ça n'a rien à voir. Hein. Tout à l'heure, tu vois, je faisais de la ville et de la forêt. Le moteur il était à 105 degrés. Là, on a fait de l'autoroute, 80 degrés. J'entends pas parce qu'on roule trop vite, mais je pense que le ventilateur est pas allumé. C'est une certitude. Donc euh, voilà, c'est une, euh, bah, une vraie routière quoi. C'est un 4 cylindres euh, linéaire mais costaud euh, qui a besoin d'air pour euh, pas paniquer. Il asphyxie assez vite et d'autant plus que la largeur des. Il n'y a pas de valise hein, sur ce modèle, donc euh, vous savez, les routières c'est celle où tu commandes des valises en plus avec un top case et tu ressembles à une chamelle après. Mais euh, donc là il n'y en a pas, euh, mais la moto reste large de l'avant, de l'arrière, euh, pas plus large qu'une autre, mais de l'avant du coup, enfin c'est con, mais c'est juste ces deux rétro là. Ah oui, le compteur en live Compteur jour-nuit Qui fait nuit le jour dans les tunnels Ça c'est classe Vous pouvez choisir de le laisser toujours en blanc Ou toujours en noir Et puis sinon il s'adapte aussi automatiquement En fonction de la luminosité ambiante Et voilà, petit retour en ville Qui va donc sûrement faire re -re surchauffer le moteur Pas surchauffe, mais beaucoup chauffe j'ai un énorme doute comme j'ai modifié le traction control et le mode moteur pendant que je roulais je ne sais pas si ça les a vraiment pris en compte il n'y a pas de raison la selle est confort assez fine à l'avant et assez large dans l'affaire pour à l'arrière pour tous les popotliens enfin à l'avant euh, de la selle conducteur et l'arrière de la selle conducteur, puisque la selle passager, passager n'est pas immense un peu en pente mais avec deux belles poignées c'est cadeau, c'est pour la maison. À 104 degrés, pile, il se démarre le ventilo. Je vais en mettre un pour moi aussi. Ah, ouais, c'est dommage, le bus, il y avait deux voies pour tourner à gauche quand même. Et voilà les amis, c'était le test de cette nouvelle GSX-S1000 GT 2021. Mélésime. Euh, premier test de la chaîne. Dites-moi... Quoi dire de plus, quoi faire de moins, quoi améliorer, euh, quel modèle essayer. Euh, là, je pense que j'ai d'autres opportunités dans la gamme Suzuki, qui est plus très étoffée, il faut le dire. Mais voilà, je suis vigilant et attentif à tout avis et toute demande. On se retrouve vite pour une prochaine vidéo. Ciao